Vidéo 2 Adobe Creative Cloud Express Créer une introduction et une section à propos Dans cette vidéo, nous verrons comment ajouter une introduction ou une section à propos à une page Creative Cloud Express. Ceci donnera une idée globale de l'ajout et du formatage de texte ou de vidéos à un portfolio. Commencez par défiler vers le bas de la bannière que vous avez déjà créée. En cliquant sur le signe « plus », sept options de disposition s'afficheront, tout en anglais. Texte, bouton, vidéo, grille de photos, diaporama et disposition séparées. À travers cette série de tutoriels, nous expliquerons l'utilisation de chacune de ces options. Pour l'instant, cliquons sur Texte. Des options de formatage s'afficheront tout en anglais. En tête 1, en tête 2, citation, liste à puces et numéroté, texte en gras et en italique, hyperlien et alignement de texte à gauche, au centre et à droite. Pour créer un titre, cliquez sur H1, en tête 1 et sur votre alignement de texte désiré. J'ai choisi « Au centre ». Ajoutez un titre à la section, comme « Introduction » ou « À mon sujet ». Cliquez sur le signe « Plus » sous votre titre. Copiez-collez votre paragraphe d'introduction à partir de votre plan et choisissez l'alignement du texte. Votre paragraphe d'introduction devrait inclure une brève description de vous et de vos capacités afin de fournir un aperçu de vous au lecteur et de les encourager à consulter votre site. Il est bien d'avoir une vidéo promotionnelle au début de votre portfolio pour vous démarcher avec vos propres mots et pour vous permettre de faire bonne impression, même lorsque vous n'êtes pas disponible en personne. Une vidéo promotionnelle vous permet aussi de vous décrire de manière concise pour vous préparer à vos entrevues potentielles et à des situations de réseautage. Pour apprendre comment faire une bonne vidéo promotionnelle, visionnez notre vidéo « Comment créer une vidéo promotionnelle ». Vous pouvez téléverser votre vidéo si vous l'avez déjà mise en ligne sur une plateforme comme YouTube ou Vimeo. Cliquez sur le « Plus » directement sous votre paragraphe d'introduction, cliquez sur « Vidéo », collez le lien de votre vidéo et cliquez sur « Save ». Voici un aperçu de ce à quoi votre section d'introduction devrait rassembler lorsque complétée. Pour visualiser la vôtre, cliquez sur le bouton Preview dans la barre de navigation supérieure.